Le Monstre des Couleurs est un jeu coopératif. Les joueurs sont invités à parler de leurs souvenirs pour aider le monstre à mieux comprendre ses émotions. Le Monstre des Couleurs se joue à partir de 4 ans. Le Monstre des Couleurs est une déclinaison sous forme de jeu de la Couleur des émotions, un livre écrit et illustré par Anna Lenas en 2012. Il a pour but d'aider les enfants à reconnaître et à parler de leurs émotions. Le Monstre des Couleurs est un jeu de mémoire coopératif. Les joueurs doivent s'entraider pour ranger toutes les émotions à la bonne place. Le plateau représente 6 émotions, la joie en jaune, la peur en noir, la colère en rouge, la tristesse en bleu, la sérénité en vert, l'amour en rose. À son tour, le joueur lance un dé et avance le monstre du nombre de cases émotions indiquées. Certaines phases sont spéciales, comme la spirale qui permet d'aller sur n'importe quelle émotion, ou la petite fille qui amène le pion petite fille sur la case du monstre. Le joueur doit ensuite raconter une histoire ou un souvenir en rapport avec l'émotion sur laquelle le monstre se trouve. Si la case contient un jeton, il choisit l'un des bocaux de l'étagère et le retourne. Si le bocal est de la même couleur que l'émotion, il prend le jeton et le place dans le bocal. Si le bocal est d'une couleur différente, il repose son jeton sur la case et retourne le bocal. Si le bocal est un mélange de couleurs, il doit intervertir deux bocaux de l'étagère. Le bocal multicolore reste visible. La petite fille aide le monstre en lui permettant de retourner un bocal multicolore face cachée, si elle se trouve sur la même case que lui. Les joueurs perdent si trois bocaux multicolores sont visibles et gagnent si toutes les émotions ont été rangées. Le monstre des couleurs est un très beau jeu. Il est épuré et les illustrations sont magnifiques. Elles donnent l'impression de se trouver dans le livre La couleur des émotions. Les pions sont gros et facilement manipulables par des enfants.